Bonjour les amis, combien de temps faut-il pour se former au trading Eh bien ça va dépendre bien sûr essentiellement de la formation que vous choisissez, il y a des formations rapides, il y a des formations plus longues et puis surtout il y a le temps que vous pouvez consacrer à apprendre le trading. Si vous passez quelques trades par jour, ça ira bien sûr beaucoup plus vite que si vous passez un trade par semaine. Maintenant vous savez que moi je privilégie le scalping, pourquoi Parce que le scalping c'est beaucoup de trades en peu de temps euh, donc euh, bien sûr c'est comme euh, si vous êtes un sportif, si vous apprenez à jouer au tennis et que vous tapez une balle euh, une fois par mois, euh, ce n'est pas pareil que si vous jouez tous les jours au tennis pendant deux heures. Donc il est clair que vous apprendrez plus rapidement euh, le trading si vous commencez par le scalping. Après si vous voulez vous spécialiser sur le day trading et le swing trading qui sont des trades plus longs, vous pouvez le faire bien sûr, mais je vous conseille de commencer par le scalping. Vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous multipliez les configurations, les essais, les tentatives et bien sûr les gains et vous pouvez gagner autant en faisant du scalping voire plus en faisant du day trading et du swing trading. Pourquoi Parce que bien sûr si vous regardez les mouvements à court terme sur les marchés vous voyez que souvent ça monte et ça descend donc vous pouvez prendre avec des petits mouvements un gain, un gain à l'achat, un gain à la vente, un gain à l'achat, un gain à la vente. Tandis que si vous faites des trades plus longs il se peut très bien qu'en début de journée, vous fassiez un gain et qu'en fin de journée le marché redescende sur le point d'entrée vous n'avez rien gagné. Donc vous voyez tout l'intérêt de trader à court terme et je ne vous raconte pas si vous ne prenez que des trades à très long terme c'est encore pire. Donc le scalping est pour moi la meilleure méthode pour apprendre rapidement le trading, ça vous permettra de vous familiariser avec les marchés, de vous familiariser avec les plateformes de trading, de vous familiariser avec certains indicateurs de trading. Et vous pouvez choisir différentes euh, méthodes, je vous conseille euh, ma méthode de scalping ou ma méthode de scalping avec Ichimoku pour commencer. Vous avez un lien ici au-dessus et vous avez des liens également sous ma vidéo. Vous pouvez acheter différentes euh, formations euh, de différents euh, coachs en trading, vous pourrez comparer et apprendre certainement des choses de l'un et de l'autre et après vous vous formerez à la méthode qui vous convient le mieux et vous pourrez gagner donc euh, tout, sur tous les marchés avec la meilleure méthode qui, pour moi, est la, meilleure, est la méthode de scalping. Maintenant, à vous, bien sûr, de faire des tests. commencer prudemment euh, sur un compte de démonstration, puis un, compte, un petit compte de trading réel, parce que c'est important aussi de ne pas attendre trop longtemps. Vous pouvez très bien commencer avec un compte de 1000 euros, 2000 euros. Ça ne va pas vous rendre millionnaire, mais euh, en tout cas, vous verrez, psychologiquement aussi, c'est important de commencer avec un petit capital pour ensuite augmenter votre capital et arriver à des gains beaucoup plus conséquents. Donc c'est ce que je vous conseille de faire mais de commencer par les formations au scalping qui sont pour moi les formations les plus rapides à apprendre, ce n'est pas, pas chinois donc il y a certains trucs, certaines méthodes à apprendre certaines règles à respecter surtout avoir une certaine discipline. Et à ce moment-là, vous verrez que vous pouvez apprendre en quelques semaines, vous pouvez devenir un, un bon trader si vous êtes discipliné. Regardez sur mon site, vous avez des témoignages de mes étudiants. J'en ai souvent qui m'appellent, j'en ai encore un qui m'a appelé il y a 2-3 jours pour me dire qu'il trouvait ma, ma méthode fantastique. Donc ça fait bien sûr toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo mettez un pouce vers le haut si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos très prochainement ici à Puerto ou ailleurs mais en tout cas toujours à Ténérife. Je vous dis à très bientôt, au revoir. mm -hmm. you mm -hmm.